Je l'ai découvert, on m'y a donné ma place, j'ai milité et je sais pourquoi j'y suis aujourd'hui et je sais pourquoi j'y reste. Euh, par rapport à des vraies valeurs qui sont celles de justement d'avoir un outil proche, structuré sur le lieu d'exploitation, sur lequel justement on doit faire avec les camarades. Euh, on a réussi de, de partir en grève illimitée pendant plus de 12 jours en, avec de nombreux blocages de sites qui ont été complètement fermés. Voilà, ça reste quelque chose qui a bien marqué les esprits, avec surtout au début une direction qui se voulait avoir fait en une seule et unique réunion ses dernières propositions. Et c'est par la détermination et la part des salariés de suivre notre revendication que nous avons obtenu ce temps de grève qui a permis de rouvrir les négociations et d'obtenir de manière plus avantageuse des augmentations. Nous avons obtenu ce type d'action sur différents sujets, notamment il y a quelques années au titre de la pénibilité à pouvoir obtenir une une, dirais, une cessation anticipée d'activité, avec notamment quelque chose de fort pour nous, c'était un départ, une embauche. Pour l'instant, on se bat sur la défense, enfin sur le retrait de ce projet de retraite. Sur toutes les journées de mobilisation, il y a systématiquement force de, de, de mécontentement et d'ébrayage sur l'ensemble de nos sites. Et il y a quand même quelques sites, dont le mien, celui qui est dans l'or, sur lequel ça fait pratiquement 20 jours que depuis le 7 mars, des camarades sont en lutte, continuent justement pour ça. Je pense que dans, dans les documents d'orientation qui seront soumis au débat euh, pendant, pendant cette semaine, hein, sur des documents d'orientation où il y a un vœu de, euh, de vouloir euh, repenser la CGT qu'il faudrait peut-être euh, moderniser, je pense qu'il faut surtout qu'on réapplique, au même au moins qu'on rappelle à tout le monde les vraies valeurs qui sont celles de notre syndicalisme de classe et de masse qui n'est surtout pas démodé, surtout en ce moment, et qu'on a surtout en face de nous, dans cette liste de classe, un patronat bien organisé pour essayer de nous reprendre tout ce qu'on a pu gagner il y a quelques temps et qu'on a intérêt encore à se battre aujourd'hui. Il ne faut pas croire que nos acquis, ou nos conquis par non sociaux de il y a quelques années, euh, sont acquis pour euh, l'éternité, la preuve, ils sont souvent sur la table, ils sont remis en question. Et si on oublie ça, euh, je pense qu'on perd, euh, perd un de nos repères fondamentaux. J'espère surtout c'est que les choses ne sont pas faites d'avance. J'espère qu'on a une semaine, on est réunis, c'est pour le débat. C'est ce qui me plaît, moi, au sein de la CGT. Et voilà, donc une semaine de débat riche et prendre nos responsabilités ensemble et l'inscrire pour faire grandir cette belle maison CGT qui n'a pas changé ces dernières années justement sur ses, sur ses revendications profondes. Et continuons comme ça et c'est pour ça que je suis là. I'm <laughs> gonna